Bonjour et bienvenue dans Partage ton histoire. Nous allons écouter le témoignage de la sœur Christelle qui, cette fois-ci, euh, va nous parler des attaques spirituelles, des attaques démoniaques qu'elle a eues dès l'âge de 6 ans. Elle ressentait déjà des présences étranges chez elle. Elle a eu un intérêt particulier pour tout ce qui est film d'horreur. On va voir aujourd'hui comment elle a pu s'en sortir. Christelle, donc à l'âge de 6 ans, tu ressentais des présences. Comment ces présences se manifestaient euh, Alors, euh, je faisais beaucoup de cauchemars. Ma mère même s'en plaignait. Sauf que moi, à cet âge-là, je ne savais pas ce que je voyais encore. Je n'étais pas consciente. Mmh. Du coup, je faisais des cauchemars. Je parlais souvent seule, mais ce n'était pas normal. La façon dont je parlais seule... J'ai aussi... C'était pas comme parler seul comme un enfant parle ça. seul, parce qu'on sait que les enfants, ils aiment bien parler. Mais c'était pas normal dans quel sens J'avais un, ima... un ami imaginaire, mais je parlais dans une langue, c'était pas normal. C'était vraiment pas normal. Mais ça, en fait, je m'en suis rendu compte, ben, dès que j'ai connu Christ réellement... Tu parlais dans une langue qui était pas intelligible, qui était pas une langue incompréhensible. Incompréhensible, C'est ça. du charabia, entre guillemets, mm -hmm. mais vraiment une langue qui n'était pas... Mais pour toi, tu était... étais vraiment sérieuse dans ce que tu faisais J'étais vraiment sérieuse, je me sentais vraiment entourée. Et je dormais pas bien, je pleurais souvent. Euh, comment dire d'autre... Ben, quand j'ai commencé à grandir, je sentais encore plus la présence, je faisais encore plus de cauchemars et j'ai commencé à devenir somnambule. Mm -hmm. Et au début, je n'avais pas ça. Et euh, à un moment, ma mère, elle me dit. Euh, elle vient me voir, elle me dit Christelle, cette nuit tu t'es réveillée Et Moi je lui dis Non. Mm -hmm. Elle me dit Si tu t'es réveillée. Mm -hmm. Et elle dormait dans le salon. Mm -hmm. Du coup, elle, elle entendait mm -hmm. tout oui. ce qui se passait. Moi je sortais de ma chambre. Je mm -hmm. me dis maman, maman, je dormais en fait. Et elle me dit Christelle, tu t'es réveillée. Et elle a commencé à me dire Alors tu es somnambule. Parce qu'en plus, quand on est somnambule, on a les yeux ouverts. On n'a oui. pas les yeux fermés. Parce que je... Mais c'est fou comment. Ce truc-là est bizarre parce que moi, je me rappelle quand j'étais jeune, j'étais somnambule aussi et c'est quand je suis arrivée à Christ que le somnambulisme est parti. Ouais, il m'arrive encore de parler, bon je pense qu'il nous arrive un peu tous de parler euh... <rire> parce qu'on rêve de certaines choses donc on parle, certaines personnes plus que d'autres, mais je sais que j'étais somnambule et que j'arrivais même dans le noir à me déplacer, et je me rappelle un jour, mon père m'a dit, enfin, j'ai vu un coussin que j'avais posé dans les toilettes, j'ai pris un coussin dans la chambre de mon père, j'ai fait tout le salon dans la nuit, donc j'ai même esquivé les marches et tout, je suis allée le mettre dans les toilettes de ma soeur, enfin, je sais pas, pas comprendre quest ce qui s'est passé, mais ce truc-là, c'est hallucinant, et donc elle t'a vu les yeux ouverts, donc elle t'a dit que tu étais réveillée, parce que pour elle, euh, ouais, tu, fais, tu as les yeux ouverts, et tu, mais... tu vis quoi, et toi tu lui dis, non. Je lui dis non, mais... Elle a compris que ce n'était pas normal parce qu'elle m'a dit... Je lui ai dit « Mais qu'est-ce que je faisais ?» Vu que moi, je n'étais pas consciente. Elle m'a dit « T'es allée dans la cuisine et j'entendais des bruits au niveau de la fenêtre. » Et elle m'a dit « T'as ouvert la fenêtre et Et, tu, et euh, elle m'a dit « Je t'ai posé la question. Qu'est-ce que tu fais, Christelle ?» Et je lui ai dit bah, « Je vais sauter par la fenêtre comme Marie-Popine. Je prends mon parapluie. Pardon » Pardon Et j'habite au 17 e étage. Attends, attends. Donc ça veut dire que... <rire> euh, dans ton somnambulisme pendant que tu dormais, mais que tu étais éveillée tu voulais sauter par la fenêtre. J'ai tenté ça deux fois ou trois fois, elle m'a dit. Et elle oh oui. m'a dit, mais Dieu merci, j'étais dans le salon, sinon tu n'allais plus être vivante. Et j'habitais au 17e étage. Mais en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que comment on arrive quand même à faire des choses même parfois dangereuses Je me rappelle que quand j'étais en aussi, je sortais dehors. C'est Je sortais dehors, oui. Et un jour, comme tu dis... J'ai failli sauter par une fenêtre aussi, très haut, mais c'est pour dire qu'il y a vraiment en fait, des esprits. Oui, la science va donner un nom à ça. Oui, la science va découvrir des choses en fonction du cerveau, etc. Mais on sait aussi qu'il y a des choses en fait, qui sont vraiment d'origine spirituelle. Et là, elle a compris tout de suite qu'il qu y avait un problème, en cours. Et C'est ça, ma mère, de toute façon, elle est croyante. Puis aussi, des fois, les scientifiques, ils essaient trop, trop d'expliquer l'inexplicable. Oui, de, de rationaliser les choses. Ils ne comprennent pas qu'il y a trois dimensions. Et là, pour moi, ça, c'est de la possession. Mmh. Le somnobulisme... Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est sûr ça qu'il y a un lien avec des esprits, avec. Exactement. Voilà. Parce que dès que j'ai commencé à prier de plus en plus, pourtant j'étais catholique, ça s'est arrêté. Mmh. Ça s'est arrêté. et J'ai plus jamais euh, eu ce genre de comportement mmh. la mmh. nuit. Totalement. Il y a beaucoup de personnes qui sont somnambules et une fois qu'ils en fait, qu'ils commencent à prier et à, à, à, à faire cesser ces choses, à prendre autorité, à déclarer au nom de Jésus, à se lever, comme par exemple, comme par hasard ça. Ça disparaît. Donc ça veut dire qu'en fait l'origine elle est spirituelle quelque part. Exactement. Il y a des, des esprits qui poussent en fait à, à faire des choses. Tu te rends même pas compte, c'est quand même grave dans hein, ton, ton, ton sommeil, tu te lèves et tu sais même pas de quoi il s'agit. Oui, T'imagines tu, tu te lèves, et mais est-ce que tu sais qu'il y a des personnes, apparemment, qui sont même allées tuer des gens dans leur sommeil C'est grave. Ah, c'est compliqué ça. Bah, mais heureusement tu ah, n'es pas arrivé à ce niveau-là. Mais tu étais quand même au stade de sauter par une, plusieurs fois par la fenêtre. Mais moi, Et comment je ça s'est passé après Après, moi, ma mère souvent priait pour nous tous les soirs, du coup ça s'est calmé. calmé. Mais à partir de 10 ans, je commençais à avoir un attrait bizarre, mais pour les choses spirituelles. Mm -hmm. Regarder des films d'horreur, j'écoutais des creepypasta, je ne sais pas si ça te dit quelque je sais chose. C'est des légendes, des légendes urbaines sur YouTube. C'est que des récits qui parlent d'esprit, de, de des, des choses de... sombres. Que des... Voilà, exactement, j'écoutais que des choses sombres enquête criminelle, tout ce qui pouvait être sombre, j'écoutais. Ouais, j'étais vraiment... criminelle, ah là là. J'étais. <rire> On l'a <attiré>. tellement regardé. <rire> mais c'est ça, mais j'étais trop attirée par ça. Et quand j'allais chez mon père, dormir chez mon père, je commençais à me sentir mal. Je sentais quelque chose qui voulait comme me tuer. Mmh. Mais j'étais petite encore. Du coup, je me disais, oh, peut-être c'est. Mais t'étais levée, t'étais debout. Enfin, t'étais pas endormie à ce moment-là. Euh, comment dire Tu sentais que ça voulait te tuer. Je comment? somnolais. Je somnolais. Et je me sentais pas sereine. Je me sentais vraiment pas sereine. Je, je ne sais pas comment expliquer, mais. C'est comme si j'avais l'impression que quelque chose ouvrait la porte pour venir me tuer. Ou wow. des fois, je sentais dans mon esprit qu'un homme allait venir me tuer la nuit. Mmh. J'étais jeune. Et mon père, oui, il me dit, peut-être que c'était des enquêtes criminelles, tu regardes trop de choses, il faut que tu te calmes, tu arrêtes de regarder tout ça. Mais moi, j'ai continué à regarder plein de films. Et euh, au fur et à mesure du temps, j'ai grandi, j'ai commencé à prendre conscience de plein de choses. Et je suis toujours restée auprès de Dieu, on va dire. J'ai toujours euh, cru en Dieu. toujours cru en Dieu Du coup, Dieu me faisait comprendre... Par mes rêves, qu'il y avait quelque chose de pas normal. Parce qu'il faut le dire, hein, tout ce qui est film d'horreur, c'est pour ça, en, tant, en tout cas en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on ne regarde pas ces choses parce que il y a quoi de bien en fait Ça, ça fait naître la peur, c'est soi-disant suspense, mais en fait c'est la peur qui est communiquée. Parfois, quand vous regardez comment certains tournages sont faits, il y en a qui, des acteurs qui ont aujourd'hui fait des, des, des films d'horreur qui témoignent en fait qu'il y avait des choses. Surnaturel et pas normal qui se passait même pendant qu'on voyait les choses d'exorcisme ou des trucs comme ça. C'est grave quand même, il y a, des il y a vraiment des portes qu'on ouvre dans le monde spirituel à des esprits, à des démons qui viennent bon pour après tourmenter en fait les gens. Et les gens parfois ne veulent pas y croire, mais c'est réel. C'est tellement réel, mais je voulais en plus le dire que justement ça attire des esprits. Et c'est pour ça qu'après justement, comme tu dis, les gens ont peur, les gens ne se sentent pas bien chez eux. Ils attirent vraiment des choses très, très mauvaises. Et moi, je commençais justement à sentir bah, des présents chez moi. Euh, bon, ça, ça s'est reproduit enfin, quand j'étais plus, plus grande, on va dire. Je me faisais pousser dans mon lit. Comment ça Il y avait des forces, en fait, qui me poussaient, qui me faisaient te bouger te mon lit. Tu sentais... Comme si on me poussait, j'ai glissé de mon lit. Ou des fois, mes bras bougeaient, mon bras bougeait tout seul. Et ton, ton lit aussi bougeait Non, que mon corps. Ton corps Wow. Ça bougeait. Je, je ne sais pas comment expliquer, mais je bougeais vraiment toute seule. Et euh, j'ai commencé à, à, des fois même comme voir des silhouettes, entendre des voix qui me menaçaient de me tuer mm -hmm. ou qui, qui disaient quelques parcelles de mots. Mais j'entendais vraiment la voix dans mon esprit. Ou j'entends même des cris. Ça m'arrive d'entendre des cris. Mais moi, quand j'entendais ces cris-là, je me disais mais ça vient tout droit de l'enfer. Mm -hmm. J'entendais tellement de choses que je commençais à me poser des questions. Et j'ai commencé à calmer les films d'horreur mais ça venait encore. Et tu en as Et... parlé à, ai... à quelqu'un hein. J'en ai parlé à ma mère, ma mère est très ouverte par rapport à ça. En fait, j'ai appris. Elle t'a oh. cru Elle m'a cru parce qu'en fait, il y avait des, des activités... Euh, des activités démoniales dans ma famille. C'est-à-dire Des actes de sorcellerie. Il y avait une partie de ta famille qui ça. pratiquait la sorcellerie, c'est ça C'est ça, du coup... Ça, ça jouait trop sur mon sommeil Bien en fait. sûr, bien sûr. Ça jouait trop, je me lève avec des migraines, je... Je faisais 6-7 rêves par nuit où je me faisais attaquer, où je me battais avec des forces. Parce que beaucoup de personnes, des fois, venaient me voir et me, dire, euh, et me disaient « Christelle, je rêve que je me bats avec des gens, mais ce n'est pas des personnes, en fait. C'est des esprits qui prennent des formes. » Des formes humaines. Et des euh... fois, les personnes ne savent même pas qu'ils se battent avec des démons, en fait. Mm -hmm. Et c'est ce qui se passait pour moi, et euh, je voyais vraiment des choses en rêve tellement horribles. Je voyais, en fait, comme des films d'horreur, des films mais sans censure, en fait. Et ça impactait vraiment aussi, je un pense que c'est ça, c'est un petit lien aussi avec la première partie, ça impactait mon, mon, mon humeur. Mm -hmm. Et peut-être qu'aussi ça jouait sur la dépression. Mm -hmm. Parce que je voyais tout ça et des fois j'en parlais, ma mère me comprenait, en mais c'est ça, j'en avais marre. Et des fois même, je me rappelle aussi, ben j'y viens, ça peut faire un lien, que des fois je me disais, autant ne pas vivre parce que je ne suis, suis pas appelée à naître pour voir tout ça. Je voyais vraiment des, des choses... Si je pourrais donner quelques exemples, c'est vraiment, je voyais des, des cadavres, des choses tellement gore. J'ai même, je pense qu'aussi, j'ai développé la phobie aussi du sang par rapport à tout ça. D'accord. Du coup, du c'était pas possible pour toi de regarder le House. <rire> non, Il y a beaucoup de sang dedans, non, hein, dans House. Mais dans la vraie House. vie, je pouvais, je tombais tout le temps dans les pommes aussi, ça, j'en ai pas parlé. Mmh. C'est spirituel, je faisais énormément de malaise. J'ai même fait une crise d'épilepsie et dès que je suis arrivée à Christ, plus de... Dès que je suis arrivée dans le réseau de Mais mon as, responsable... Dès que es arrivée euh, dans ce, trouvé une église et justement, as trouvé ce groupe-là, un réseau, qui, en fait, <rire> ah, J'ai arrêté de faire des malaises parce que c'était vraiment pas normal, je faisais trois malaises d'affilée dans le train. Trois malaises, d'habitude, les personnes qui tombent dans les pommes, elles, elles tombent, elles se relèvent. Moi, je tombais, non, je tombais, je me relevais, je tombais, je me relevais. Et des fois, entre-temps, je voyais des choses. Je pourrais même pas décrire ce que je voyais. Où je restais, quand ben, j'étais sous l'emprise de la drogue 30 minutes dans le coma. Sans quasiment respirer. Et moi, et je me levais, je me disais, mais c'est pas normal tout ça. Et du coup, après, enfin, les pompiers sont venus te chercher. Comment ça s'est passé Non, vu que, je, vu que je faisais quelque chose de pas légal. Ah. <rire> j'étais avec des gens qui voulaient pas avoir de problème. Donc ils ont... Ils m'ont juste aidée. Euh, quand je me suis relevé, des fois, je me, à chaque fois que je me relevais, je me rappelais même plus de ce qui se passait. Hein. J'oubliais tout. C'était vraiment... Tout était spirituel. En fait, plus le temps passait, plus je me disais que mais tout ce qu'on vit est spirituel, en fait. Et... Ouais. C'était... Je pourrais donner d'autres exemples, mais... Est-ce que es, je, tes amis, tu en parlais à tes amis Oui, mais ils ne me comprenaient pas. On pour une folle Ah, c'est le mot, oui. Prenez pour une folle, sauf ma mère, en fait. Mais ils ne comprenaient vraiment pas. C'est ton imagination, c'est juste des cauchemars. Des fois, peut-être que je faisais fuir aussi les gens parce que je leur, en par... je leur en parlais, mais moi, je voulais une oreille attentive, en fait. Et au fur et à mesure du temps, j'en ai parlé à Dieu. Et je commençais à voir que Dieu même passait, dans... passait au travers mes rêves pour me faire comprendre que je suis avec toi. Mm -hmm. Je voyais des anges qui essayaient de tuer des... des forces dans mes rêves. Qu'est-ce que je pourrais dire... Euh... Qu'est-ce que je pourrais donner comme... d'autres comme exemple euh... Et du coup, euh... en fait, quand tu... Comment Est-ce que ça a été progressif, ou c'est quand tu as rencontré le Seigneur Comment, en fait, comment tu as rencontré le Seigneur quand, Déjà, comment tu as rencontré le Seigneur parce que tu vivais toutes ces choses-là On a vu dans la première partie, la K-pop, la drogue, la dépression, euh, les, tentat, euh, enfin, les pensées suicidaires. Mais au final, est-ce qu'il y a quelqu'un qui te parlait de Dieu Comment tu es arrivé à réellement donner ta vie à Christ Comment tu as rencontré le Seigneur Comment j'ai rencontré le Seigneur Alors euh... C'était quand j'étais très, très mal, j'avais euh, subi une rupture. En fait, je ne sais pas, j'étais tellement mal que j'ai commencé à bah, parler à Dieu. Logiquement, quand on, on, qu on est mal, on fait ça. Généralement, oui, c'est vrai que dans les ah, mauvais mais... moments, on va parler à mais Dieu. Mais dans ce genre de moment, il faut vraiment parler à Dieu. Et ça a été mon premier réflexe. Et la sœur de mon ex m'a dit, viens à l'église. Oh, c'est elle qui t'a invitée Elle m'a invitée. Et du coup, tu dis... Mais dit... elle ne faisait pas partie de ce réseau. Mmh. Mais en fait, moi, j'étais catholique de base. Du coup, mmh. elle m'a ramené à connaître, comme je dis, la face de Dieu, mm -hmm. à vraiment rencontrer réellement Christ. Et je suis partie, et j'ai senti que ça faisait un travail, en fait, sur moi, mais j'ai quand même continué à rester dans le monde. Et en fait, au fur et à mesure du temps, à chaque fois, je tombais sur des gens qui m'évangélisaient, et je me dis mais à chaque fois je demande de l'aide au Seigneur. Il y a quelqu'un qui vient te parler. C'est ça qui vient me parler de Dieu. <rire> oh, mais sur toi Paris. aussi, tu ne te rends pas compte que là. Euh, réveille-toi, réveille-toi. Je me disais, Christelle, réveille-toi. Là, Dieu te tend une perche. Mmh. Et comme je dis souvent, Dieu te tend une perche, mais c'est à toi de décider de la prendre. De la prendre. Il ne va, va pas te tirer. Il est gentleman. Mmh. Mmh. Il va te laisser faire les choses. Et j'ai commencé à prendre cette perche. Et je suis souvent venue à l'église et j'ai commencé à me sentir mieux. J'ai fait un jeûne. Et pendant ce jeûne-là. J'ai dit, euh, dit au Seigneur, montre-moi la vérité. Mmh. Et il m'a montré cette assemblée qui m'évangélisait. Et du coup, j'ai commencé à, comment dire, à changer de, de, de mouvement, on va dire. Et euh, comment je pourrais expliquer ça J'ai. Du coup, en fait, tu es coup, catholique, en fait, enfin, voilà. tu es allé à l'église catholique. Enfin, Exactement. Et après, tu as senti qu'il te fallait plus, enfin, Dieu t'a guidé d'une autre manière. À, du coup, à venir dans une église charismatique, réveillée évangélique. Et qu'est-ce que ça a fait en fait En quoi ça t'a aidé à. à passer sur tout ça en fait Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que c'est pendant des réunions Est-ce que c'est pendant des temps de prière Est-ce que c'est pendant des cultes Comment Justement en fait les cultes étaient vraiment agréables. À un moment il y a un pasteur qui m'a dit fais un jeûne. Et je l'ai fait toute seule. Et justement j'ai posé la question au Seigneur de montrer la vérité. J'ai vu cette assemblée-là, et là, j'ai commencé à encore plus à rentrer dedans. Et un soir, je dors, et je rêve de la fin du monde. Et moi, oh. ce rêve, il m'a vraiment traumatisé dans wow. le sens où... C'est comme si le Seigneur me faisait comprendre que... « Consacre-toi maintenant, tourne-toi vers moi maintenant. » Et ce rêve m'a tellement... Dans ce rêve, en fait, je voyais vraiment le ciel en feu. Et dans wow. ce rêve, je me disais que... Clairement, j'ai dit dans le rêve, « Je vais aller en enfer. » Je me suis levée depuis, j'ai eu un déclic, c'était radical, j'ai commencé vraiment à me consacrer et je priais chaque, chaque jour, chaque soir, je demandais au Seigneur de, de m'entourer en fait, de m'entourer de bonnes personnes parce que j'avais de mauvaises fréquentations avant, j'avais pas de, de réel accompagnement et de bonnes fréquentations, du coup je priais, je priais et après bim, je tombe sur mon réseau mmh. et là je tombe sur ma responsable. Mmh qui fait qu'en fait, elle me raconte plein de choses. Je commence à ouvrir les yeux sur le monde spirituel. En fait, lorsqu'on est... En pense... fait, tu commences à être enseignée, parce que quand c on n'est pas enseignée... En fait, tu as tout dit, parce que quand on est catholique, on pense avoir la connaissance, alors que pas du tout, je connaissais même pas la parole. Pendant les messes, on me disait de chercher un verset, je savais même pas où c'était. Mmh. Je luttais étais pour Tu n'étais pas elle. investie, en fait. C'est ça, j'étais tiède, j'étais tiède. Je venais, j'avais vraiment l'amour pour Dieu. Mais je ne connaissais pas les bases. Mmh. Tout ce qui est la foi, la déclaration, je ne connaissais pas tout ça. Et mmh. dès que j'ai commencé à appliquer bah, tous les enseignements que je recevais, j'ai senti un changement dans, dans ma vie, même au niveau du sommeil. Mmh. Je sentais aussi quand même qu'on me combattait encore plus parce que je me rapprochais de Dieu. Ah, bah oui, dans ce cas-là, le ah diable, là. Il, va, il va se défouler. Il va Mais dire il Ah, alors menacé, là. il m'avait menacé. Comment il t'a menacé En rêve, il m'avait menacé. Il m'avait dit que si je vais à l'église, il va me nuire. Il me l'a dit clairement en personne. Waouh et moi, dans le rêve, j'ai haussé les épaules, je me suis levée et j'ai dit de toute façon, rien ne m'arrête. Tu as vu le diable Oui. il avait vu, pris une forme Il avait pris une forme, et il avait des canines. Et tu savais que c'était lui Je savais que c'était lui, mais je l'ai déjà vu aussi sous... Enfin, j'ai vu soit un démon, soit un diable, mais soit le diable, mais je voyais comme des des bêtes qui ressemblaient à des dragons avec oui. la peau noire, mais mm -hmm. tellement noire. Oui, des esprits maléfiques. C'est ça, des esprits maléfiques qui me menaçaient, qui m'intimidaient, qui me disaient, reviens avec nous, reviens avec nous dans les rêves. Et moi, je disais, non, je suis l'enfant de Dieu. Je disais ça dans mon rêve. Et une lumière se manifestait wow. dès que je disais ça dans mon rêve. Wow. En fait, le Seigneur me parlait tellement, me faisait tellement comprendre que j'étais protégée. Même ma famille était attaquée. Et je voyais des fois même les anges aider ma mère dans des rêves. Je... En fait, je vivais vraiment des combats spirituels. Et... Parce il y a des personnes qui sont comme ça, qui sont vraiment en fait dans dans cette atmosphère de combat, qui sont vraiment combattues spirituellement, c'est parce que oui, le diable nous déteste tous, ok Mais il ne combat pas tout le monde de la même manière en fait. Et il y a des familles, malheureusement, de génération en génération, il y a des gens qui sont sacrifiés, il y a des gens qui sont quand je dis sacrifiés, c'est apprendre euh, au premier degré comme au second, dans le sens où vraiment littéralement, y a des gens qui sont sacrifiés, mais d'autres il y en a qui sont sacrifiés dans le sens où ils sont des victimes parce que bah, le diable est méchant et le diable parfois dans les, dans les familles en fait, qui pratiquent la sorcellerie forcément à un moment donné le diable te demande des membres de ta famille ou te demande euh, des, les bénédictions en fait, dans, sur certaines personnes en fait. par exemple il y a des gens moi j'ai entendu des histoires ils disent oui bah ok tu veux telle telle chose tu veux le pouvoir tu veux ceci tu veux cela mais euh, et bah, ta nièce ou ton mari ou ta femme ou ceci cela bah, ils vont mourir. Ou soit ils vont être handicapés, ils vont tomber malades, ou soit ils vont perdre leur enfant. En fait, il y a plein de choses comme ça et les gens ne se rendent pas compte, en fait, mais que ce sont des esprits. Et surtout quand dans la famille, c'est pratiqué. C'est pour ça parfois, quand tu as trop d'attaques, tu te dis non, attends, je, fais, allez, je vais un peu chercher là dans ma famille. Je vais te demander papa, maman. Il n'y a pas des je trucs bizarres qui se passent parce qu'il faut savoir, en fait, d'où tu viens. Il faut savoir quelles sont les origines spirituelles. Il faut savoir quest ce qui s'est passé, en fait, dans ta famille pour pouvoir même comprendre ton combat, en fait, et ce qui t'arrive. Et beaucoup trop de chrétiens, malheureusement, sont ignorants là-dessus. Mais toi, tu as quand même eu... Euh, bah, tu as été enseigné, tu as eu la connaissance de ces choses. Et au même final... Même les rêves. Même les rêves. Dieu t'a parlé dans je les rêves. Je voyais tout dans mes rêves. Tout, mais vraiment tout. Je voyais les personnes qui étaient impliquées. Waouh Leur... Euh, comment dirais-je Leur... Euh, même les ondes qu'ils émanaient. En fait, des fois, je dormais et je sentais que cette personne-là avait une... une, une, une une présence démoniaque, en eux. je sais pas comment expliquer, mais je sentais que cette personne-là me voulait du mal dans ma mm -hmm. famille. Je voyais tout en fait dans mon dans mon songe tout. Je pouvais vraiment tout voir et même ma mère, ça lui arrivait aussi. Du coup, ma mère me racontait des choses et je vivais la même chose parallèlement. En fait, on vivait les mêmes choses en songe et là, j'ai commencé à me dire non mais il wow. n'y a pas ouais, de y a hasard lien, en fait. Y a quelque chose qui les se scientifiques passe. aussi essaient d'expliquer que les rêves c'est c'est le fruit de notre journée. Oui, il y a oui. des rêves qui sont psychologiques, il a, oui, ça, mais il y a des rêves qui sont vraiment spirituels et même Joseph. Beaucoup, beaucoup de personnages de la Bible ont été impactés à travers leurs rêves. Leur destinée a, a été métamorphosée, mmh. enfin, a été changée. Que Dieu parle aussi au travers ça. des rêves. Et comme on dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et moi, au début, je n'y prenais pas garde. Mmh. Et au fur et à mesure du temps, heureusement qu'en fait, j'ai été curieuse et j'ai été ouverte d'esprit parce que ça paye en fait. Et là, pour, pour ma part, ça a vraiment payé. Et je remercie le Seigneur par rapport à ça. Amen, amen, amen. Et donc. Quand t'arrivais à cette connaissance-là, à comprendre qu'il fallait déclarer la parole de Dieu, il fallait briser ces choses, refuser au nom de Jésus, déclarer le nom de Jésus, c'est parti, est-ce que c'est revenu mm -hmm. Il y en a qui sont partis, est-ce que c'est revenu Comment j'ai vécu après Parce qu'on sait que, oui, on arrive à Christ, mais notre croissance, on continue à grandir. donc Parfois, il y a des choses qui reviennent. Moi, je sais que quand je me suis convertie, il y a plein de choses qui ont cessé, mais parfois, euh, quand tu es faible spirituellement, tu pries plus trop, euh, tu, tu te... Bref, tu es un peu euh, dans la distraction, tu es un peu distrait. Et bien le diable, il, il n'attend même pas en fait. Hein, parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il attend juste une faille en fait. Une fois que tu es plus connecté à la source, à Dieu, et bien que tu deviens faible, il, il attaque tout de suite. Moi je sais que ça m'est déjà arrivé de... Tu es là, mais à des moments où tu es faible, et des moments où tu es charnel, comme on dit plus trop dans les choses spirituelles, oui. et ben ça m'est arrivé de me refaire attaquer, de d'avoir de, de, des rêves encore. Il y a des gens qui me poursuivent, des trucs comme ça. Mais il y a des fois où dans mes rêves les gens me poursuivent, mais dans mon rêve je me rends compte que je suis chrétienne. Je dis ah non non non non non, mais c'est moi la chrétienne. Ça. Donc on va changer. Donc maintenant c'est moi je qui autorité. commence à les poursuivre dans le rêve et ceux qui commencent à fuir. Et parfois il y a des rêves où j'essaie de prendre autorité mais ça fonctionnait pas dans le rêve et le Seigneur me montre tout simplement mon état spirituel en fait comme quoi spirituellement là c'est compliqué et du coup, euh, est-ce que c'est revenu après après euh... que tu as accepté Gigi, est-ce qu'il y a des choses qui sont revenues il y a des choses, je sentais un poids au moins mais ça s'est intensifié parce que justement j'en sortais mmh -hmm. et on ne voulait pas me laisser tranquille de waouh exactement et en fait tu l'as dit c'est que de base quand je, quand je faisais des rêves où je me battais avec des forces je me faisais tout le temps dominer dans ces rêves là alors que dès que j'ai commencé à accepter Christ vraiment et intégrer mon réseau je gagnais toujours les combats dans mes songes. Amen. Où je me voyais prier ou déclarer au nom de Jésus. Amen. Certainement, même à certains moments, j'avais des jeûnes avec mon, mon groupe. On faisait des semaines de jeûne. Et euh, comment expliquer Pendant ces semaines de jeûne-là, je priais dans mes rêves. En fait, j'étais décla... trop consciente. Mon esprit était tellement conscient que je déclarais, je me protégeais. J'intercédais même pour ma famille. Je priais pour ma famille, pour ma famille dans, mon, dans mon rêve. En fait, je me faisais attaquer mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui a changé justement vu que je me faisais encore plus attaquer, je me disais qu'il il y a quelque chose en mm -hmm, fait qui, mm -hmm. qui est en train de me lâcher. Et à un moment en fait, j'ai eu une semaine de jeûne il n'y a pas longtemps avec mon responsable et je lui ai raconté. À ce moment-là, il m'avait dit enfin, il disait à tout le réseau de prier, prier, prier, prier et moi à ce moment-là, je sentais dans mon esprit quelque chose qui me disait "Prie, tu vas être délivré." J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié et à un moment je dors et là je vois que je commence à à me battre avec des forces, à souffler des anges sort. Wow. Et je me bats avec des épées et à un moment, je tue en fait l'esprit en question et depuis ce songe-là, je ne dors plus de la même manière. Amen. Comme quoi, comme on dit, quand on dit qu'il y a des esprits qui sont combattus, enfin, qui sont, qui sont comment dire, on, qui sont chassés par le jeûne et la prière, c'est vrai. Mm -hmm. bah, c'est clair parce que, quand tu, quand tu jeûnes, en fait, tu es plus sensible spirituellement, donc tu arrives à beaucoup plus entendre la voix de Dieu pour savoir comment faire. Et en fait, spirituellement, tu es beaucoup plus fort, en fait, parce que bah, la chair, elle n'est plus trop, trop là, elle n'a plus trop, trop son mot à dire. Et euh, c'est vrai que en ta fait, bah, disposition spirituelle pendant que tu jeûnes, fait que bah, en fait, quand tu prends autorité, en fait, c'est beaucoup plus pertinent. Ah, et, bon, euh, clair. Et, et je me dis, c'est vraiment incroyable, parce qu'il y a beaucoup de gens. On ne se rend pas compte, même des personnes qui ne croient pas en Dieu, qui vivent des expériences comme ça, mais ils n'ont pas la solution. Mais laissez-moi vous dire que la solution, c'est Jésus. Amen. Jésus est capable de te délivrer. Euh, Ce n'est pas seulement des pratiques comme tu peux l'entendre sur Internet, parce que beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu vont regarder sur Internet comment faire pour... Euh, et on leur dit, tu peux mettre du sel, ça, tu bénéfices. peux faire ceci, tu peux faire cela. Il y a des personnes pour qui ils ont l'impression que ça marche, parce que pendant un temps, ça s'arrête, mais après, ça revient d'autres qui, euh, qui font euh, comme des sortes d'exorcismes ou euh, euh, en fait avec des pratiques mais qui ne sont pas bibliques, le nom de Jésus, le nom de Jésus est puissant pour te délivrer, Amen. si tu mets ta confiance en lui et, et j'aimerais maintenant qu'on puisse passer à une autre phase où on va prier pour les internautes. Estelle, on va prier pour toutes les personnes en fait qui vivent ça aujourd'hui. On va prendre autorité au nom de Jésus Amen. afin qu'il soit libre. Parce Amen. que peut-être que tu me regardes, tu n'es pas croyant ou tu es croyant, mais tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas un chrétien qui est réellement né de nouveau. Ce n'est pas un problème. Nous, nous sommes nés de nouveau et nous avons l'autorité. Après, on te permettra également de faire partie de la famille de Dieu en pour que tu puisses prier et recevoir le Seigneur Jésus, mais avant ça nous allons prier pour toi et même pour ceux qui vivent ces choses-là. Pendant que nous allons prier, tu peux également recevoir par la foi pour eux en fait. Tu peux également, après toi, si tu es chrétien aussi, prier pour ces personnes et déclarer, dire qu'ils sont guéris et que ces choses, enfin pas qu'ils sont guéris, mais que ces choses partent, que ces attaques partent. On va prier maintenant. Père éternel, je te bénis Seigneur pour toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. Je viens prendre autorité maintenant au nom puissant de Jésus. Et je commande à tout esprit démoniaque, à toute oppression de partir maintenant au nom puissant de Jésus. Vous n'avez plus le droit d'être là maintenant au nom de Jésus. Je vous chasse, vous partez dans les lieux arides au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare leur liberté totale au nom de Jésus que tout ce que l'ennemi est venu faire dans leur vie, dans leurs pensées, agir. Je déclare maintenant que toute œuvre de l'ennemi dans leur vie est réduite à néant Au oh, nom puissant de Jésus, merci Seigneur pour leur liberté. Je déclare qu'ils dorment bien maintenant, qu'ils dorment en paix. Je chasse tout esprit démoniaque. Je chasse et je fais cesser toute oppression démoniaque au oh, nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et peut-être que tu me regardes aujourd'hui et que tu veux réellement recevoir Jésus dans ton cœur. Tu veux réellement naître de nouveau. Tu veux véritablement faire partie de la famille de Dieu. Laisse-moi te dire qu'il y a un moyen. La Bible dit que si tu confesses le Seigneur Jésus de ta bouche et que tu crois dans ton cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Tu peux fermer les yeux et faire cette prière avec moi et tu peux dire « Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te recevoir dans mon cœur. j'ouvre mon cœur je l'ouvre, je t'accepte, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Délivre-moi totalement, Seigneur, et change ma vie. Je me repens entièrement de ma vie passée, de tous mes péchés. Aujourd'hui, j'accepte le pardon de mes péchés pour vivre cette nouvelle vie avec toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bravo. Félicitations. Si tu as fait cette prière, bienvenue dans le royaume de Dieu. Laisse-moi te dire que ta vie ne sera plus jamais la même, Amen. plus jamais la même. Dieu te sauve, Dieu te libère, Dieu te guérit. Fais-lui confiance. Merci beaucoup Christelle pour ce témoignage. Merci. Merci d'avoir témoigné. Merci à vous de nous avoir suivis. Euh, restez connectés et on se trouve dans un autre épisode dans Partage Ton Histoire.